La création de site euh, internet aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, hein, nous allons parler, nous allons continuer de parler de panneaux parce que nous n'avons pas fini la dernière fois. Donc, euh, si je retourne sur notre éditeur Shita, je vous avais av av déjà présenté le panneau. Euh, on va regarder au niveau des fonctionnalités. Donc, pour faire apparaître cette fonctionnalité, ce qu'on fait, hein, euh, il suffit de faire un, un, un, de cliquer hein, dans le vide de cliquer sur le panneau et il y a cette fonctionnalité et des, ces boutons qui apparaissent et vous cliquez sur le crayon et vous avez toutes les fonctionnalités là ok donc là nous allons parler de taille donc pour le pour, pour un panneau vous pouvez vouloir euh, agrandir la taille etc donc là vous pouvez faire ça de manière euh, manuellement on va dire mais des fois euh, vous c'est un peu compliqué de le faire manuellement, okay? surtout quand c'est au fond comme ça. Donc, je ne peux pas, j'aimerais l'agrandir euh, un, un peu plus, mais euh, je n'ai pas vraiment de, de marge pour le faire comme je veux. Donc, dans ce cas, je vais aller sur euh, la partie fonctionnalité hauteur et je peux l'agrandir comme je veux. D'accord Donc là, si je le fais, vous voyez, c'est un peu plus grand. Donc, ça, ça donne un peu plus, euh, j'ai un peu plus de marge en fait. Euh, quand je vais vouloir réduire, il peut aussi arriver que je veux réduire complètement euh, ce, euh, la, la taille de, de, ce, de ce panneau. Vous voyez que je ne peux pas, je suis à 50 là et il me reste tout ça. Euh, et quand j'essaie de le réduire un peu plus, j'y arrive pas. Ce n'est pas à cause du texte, hein, je peux bouger le texte. Et quand j'essaie de le faire, ça ne, ça ne marche toujours pas. Quand c'est comme ça, le problème c'est quoi Donc Je retourne sur le panneau. Euh, le problème, c'est quoi C'est parce que ici on a euh, minimum hauteur. La hauteur minimale, c'est juste 200. Donc, si je veux que la, euh, la hauteur minimale euh, soit un peu plus faible hein, que ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de réduire ça. Donc là, je suis à 50. Donc, la hauteur minimale qu'on pourrait avoir, c'est 50. Je ne pourrais pas descendre en dessous de 50. Okay euh, du coup, là, je peux continuer. Et j'ai quelque chose de ce genre. Ouais. donc ça c'est concernant euh, la hauteur, quand vous voulez travailler, hein, quand vous voulez réduire la hauteur, etc. C'est important ça, euh, des fois parce que vous créez des entêtes et vous voulez que soit, euh, la hauteur de l'entête soit euh, ne soit pas très très, très grande et c'est comme ça que vous le faites. Okay. Alors, dans la prochaine présentation, en fait, on va, parler, hein, on va parler des autres fonctionnalités, on va commencer à parler de bordure et, et des autres fonctionnalités. Euh, pour rappel, hein, euh, nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider à, à, à, développer, à créer votre site internet si vous le souhaitez. Euh, pour cela, hein, si, si vous voulez, allez sur notre, notre, notre site internet, c'est awde.fr. Une fois que vous êtes sur le site, hein, tout ce que vous avez à faire, c'est de scroller vers le milieu de la page. Et là où y a la partie euh, « Accéder maintenant à nos formations gratuites en ligne », vous cliquez sur comme je commence ma formation et vous pouvez vous inscrire et vous avez des ressources sur notre plateforme pour euh, créer votre site internet. Et vous avez même des modèles que vous pouvez télécharger. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions ou des remarques, sachez qu'elles sont les bienvenues. On se retrouve pour une prochaine présentation. Au revoir.